Willy Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Québec, j'ai ramené quelques amis pour une petite session wheeling dans le centre-ville. Vous êtes oh, chaud C'est parti oh. En mode bois bois bois bois. Faut tirer, faut tirer. Yeah. Oh. Ça part en mode Urban DH. Ça remonte. Oh. Yeah. Oh. Petite sortie 3-6, regarde. Oh yeah, bro. Oh. Ça passe, ça passe, ça passe. Là, ça passe moins là. <rire> wow. Vas-y, fais tourner. Yeah. Yes. Yeah. Yes. What? What? What? What? Yes. Wow. Wop wop Wop Wouh Tabernacle là yes yeah. Ah Ah Wouh Tu T'allonge par terre là La vue va être magnifique là, préparez-vous Magnifique Magnifique Albert HG Gray Joli, le fleuve Saint Laurent. Ça roule là sur le mur ça y a un peu de vide là. Ah ça y va, allez. Oh. Show time. Oh, oh. allez, allez, jusqu'au bout. Faut pas tomber là mon gars. Loin devant toi. Ça y va, ça y va. Ça sort ici. Allez. Yep. Vas-y yep. wow. mmh. winning. Yeah. Yeah. Ouh. Yes! Wow. <rire> wow. Churchill! Enfin, non, ça c'était au Roosevelt. Ouais, je tape la pause. Yes! Vous avez presque la même tête. Euh, tu crois? J'ai pas les mêmes oreilles quand même. Presque. Elles sont bizarres, mais pas comme ça. <rire> Check! Yeah! <rire> Yeah Le musée. Musée des Beaux-Arts. Yes La fontaine à gauche, là. Tu l'as vu. Dépêchez-vous oh, Tiens, hein. le dans l'eau, là. Wap, wap, wap. Là, je vais me faire tremper. Ah, je suis trempé ah. <rire> énorme il y a une cheminée oui. dans oui. la télé. fais la marmotte. Du coup, l'idée, c'est quoi Aurel là Alors, regarde. Tu tentes une expérience euh, marmotte Je vais tenter l'expérience marmotte. Le système mode... Ah. Yeah hop. On va le parc là Hop, on traverse. Et hop Allez le parc droite, gauche, droite ou gauche Droite, gauche, droite Allez, Allez on va à gauche. Très beau parc. Hey Des beaux canons sur votre gauche. Wop oh. je j'étais pas sur la route Peut-être par là non Wop Oh, oh, oh, oh, oh, check yeah what what what what what Hé, poête, poête. La pilou Où il va attaquer. C'est la boule. Coucou. Fais tourner la roue, fais tourner. Vas-y, vas-y. Attends. <rire> yes. Yes. Yes. Wouh Olé 7, 6, 5 Ça part en tout terrain Olé wop, wop. Wow. Là, là la section là, mon gars, la regarde Hop, hop, hop wow. Là, ça repart là Là Les racines ici Yes, la marche Ouais wow. wow. Celle-là Yeah woup. Oh là là là là Et moi sans trop ça un petit à petit, le Ouh Yes Wop Ouais Oh la la, Wop Débloque la morteau, ça va taper. Tape au fond, vas-y. Wop wop wop Voilà Yes, yes. <rire> Je sais pas non plus, faut y aller Oh oh, oh. <rire> oh. <rire> Est-ce que vous avez vu ça Elle est énorme cette marche. Ça va, j'ai le protège pédalier aujourd'hui. Waouh! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, des... oh. Dans l'autre sens, attends oh. oh putain, ouais d'accord. Je vais aller là. Oh, oh. Ah j'ai peur Oh putain Yeah, rock and roll Guerre de Corée ça, je suis pas sûr. Oh le trottoir, c'est validé. C'est bon celui là. Voilà. Salut. Oh, Salut, ça va Oh, Snake. nice. Oh. Ne serait-ce pas magnifique si l'histoire pouvait raconter que c'est à Québec que l'on a assuré la libération de la France oh. Hop hop hop hop hop. ouais. Ouais Eh hé hop Il m'a doublé. Qu'est-ce qui se passe Yo, nice. Fleuve Saint-Laurent. Petite séance photo. C'est cyclic! Quoi quoi? Ah! C'est la douceur, ça prend? Yes! Yes! T'as pas si bien? Ah, bah, bah! Hop Bon, marquez dans les commentaires maintenant si vous voulez qu'on refasse ce genre de rassemblement dans quelle ville? Où c'est que t'habites? habites si, tu vas aller, où, toi? Euh, Grenoble. Okay. C est, c est okay. une Moi aussi, ça serait bien. Marque ouais. dans les commentaires la ville où tu veux qu'on refasse un rassemblement comme ça. Allez, santé. Allez, ouais. Par contre, euh, j'ai perdu mon vélo. Alors, à vous de choisir, lequel ouais. vous voulez? Peut-être celui-là? Ah non, non, il est là. Tu es là? Peut-être celui-là? Ouais. ouais. Un non. c'est oh, ah, marqué ah. ton nom dessus. Ah ouais. Pour bon, Ah non, il est là. C'était le rassemblement de Québec, est-ce que ça vous a plu les gars ouais Allez donc pensez à vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu, à l'année prochaine, ciao Ciao Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aurélienfontenoir.fr À la semaine prochaine, ciao